que je peux le prendre à ouvrier. Dans la vie, il faut pas s'en faire Moi, je m'en fais pas Les petites misères sont passagères, Tout ça s'arrangeant ça Je n'ai pas un caractère En fait, moi je pas. moi sur terre, en fait, Moi je m'en pas. Dans la vie, en fait, moi je m'en pas. Voyez moi sur terre, jamais